Bonjour, euh, Moon, donc notre mascotte et moi-même Patricia, donc je suis euh, la directrice et créatrice de loisirs Lorvalier. Je ne peux pas euh, me permuter sur euh, mon visage, mais euh, c'est pour des raisons techniques, c'est simplement euh, ça. Donc aujourd'hui euh, je voulais vous faire profiter de ce printemps. Alors je sais que ça peut être un peu rageant pour vous qui êtes peut-être dans votre salon ou sur votre balcon. Alors si vous avez un petit jardin, je vais vous donner aussi euh, des petites choses simples à faire pour vous connecter. Aujourd'hui, je vais vous faire euh, découvrir un tout petit peu le, le parcours de, de, de, de, du sentier pieds nus. Euh, donc cette activité phare que l'on développe déjà depuis 6 ans. Et dans le contexte actuel, je sais pourquoi j'ai créé euh, ce sentier. C'est pour euh, vous connecter à la nature, vous faire partager donc, euh, un lieu de vie, euh, puisque j'ai la chance effectivement de vivre sur euh, le parc de loisirs Loire-Vallée. Et euh, donc la connexion à la nature, bah, c'est essentiel. Donc on va faire un tout petit exercice que vous pourrez refaire chez vous tranquillement. Vous voyez, Moon, elle, elle, elle s'en fout. Elle est bien. Elle profite du soleil. Elle a raison. Faites comme elle si vous avez un petit espace. Alors ce petit exercice tout simple de connexion à la nature, à la terre. Donc vous placez vos pieds simplement à largeur de bassin. Vous fermez les yeux et vous allez donc respirer en gonflant le ventre, souffler. Et là vous imaginez vos pieds s'ancrer comme des racines dans la terre. Elles vont très très loin. Elles vont puiser au centre de la terre dans une petite boule qui devient grosse, grosse. Et elle va remonter vers vos jambes, votre corps. Emmenez-la vers la tête et soufflez. Vous pouvez répéter ceci plusieurs fois, tous les matins. C'est une chose très, très simple. Et vous verrez que la Terre, alors pieds nus ou avec des chaussures, mais pieds nus c'est encore mieux puisque vous serez vraiment connecté à la Terre. Donc je vais vous faire découvrir et pour faire profiter de cet instant de connexion avec la nature. Je pense que vous allez entendre aussi les oiseaux. Donc bonne balade et puis portez-vous bien. Je crois que Moon nous suit. Normalement, les chiens sont interdits sur le, le parcours. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon de la nature environnante et je vous dis bonne journée à tous